La capote La pote. Alors, c'est une association qui depuis 1994 collecte des fonds auprès du grand public pour financer de la recherche sur le VIH des actions de prévention et d'accompagnement des personnes qui vivent avec le VIH et ces, ces actions de prévention et d'accompagnement elles sont menées en fait par des associations sur le terrain en France et en Afrique subsaharienne qui mènent vraiment ces actions. Donc nous on est euh, à l'origine bailleurs de fonds on va dire, on collecte des fonds pour les redistribuer à toutes ces actions. Au sein du conseil d'administration de site d'action, euh, effectivement à même historique euh, on a effectivement plusieurs associations, euh, alors euh, on a aide euh, Act Up, euh, euh, on a des associations euh, qui viennent aussi de l'international euh, comme la NSS ou la SOA, enfin qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont moins connu évidemment de, de, du grand public ici en, en France. C'est aussi au-delà même des associations, c'est aussi un, un collectif de chercheurs, de personnes concernées et euh, d'associations. Le mot d'ordre cette année, c'est « Femmes et VIH ». Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ben, on, on avait décidé effectivement de mettre un focus sur les femmes parce que bien souvent depuis le début de l'épidémie, elles sont vraiment invisibilisées et euh, depuis toujours elles ont dû se battre et c'était vraiment l'occasion euh, de pouvoir faire un focus sur la question des femmes, de leur combat. Et, euh, et du fait qu'il bah, est bien de les mettre un petit peu en lumière les combats qu'elles mènent depuis le début de l'épidémie. Effectivement, c'est euh, femmes et, et, et VIH cette année. Hein, euh, tous les ans, euh, parmi les personnes qui découvrent leur séropositivité, séropositivité pardon, il y a un tiers de, personnes, euh, un tiers de femmes euh, qui, qui découvrent leur séropositivité. Euh, c'est vrai qu'on parle souvent moins des, moins des femmes, on les oublie, on les a aussi oubliées par exemple dans les, dans les essais, euh, dans, la, dans la recherche, hein, on le sait depuis longtemps, et, et, et les femmes ont souvent dû composer avec ça parce que quand les médicaments sont conçus à partir, d'essais qui sont faits pour les hommes, et bah, les femmes, euh, voilà, on, on supporte parfois les, les conséquences. Euh, voilà, J'en sais quelque chose, moi je vis avec le vieillage depuis 26 ans, et, et parfois on se dit, est-ce que c'est pas surdosé par rapport à un homme bah, La recherche, en tout cas, comme on l'a dit euh, là dans notre communiqué de presse, euh, on voudrait qu'il y ait des améliorations sur la question du vieillissement. Voilà, on est très en retard sur la question du vieillissement et sur les effets des traitements à long terme. Ensuite, effectivement, la recherche sur le sida, a fait beaucoup de progrès, euh, on ne peut pas dire le contraire depuis pas mal d'années, avec la possibilité d'avoir un cachet euh, par jour, alors qu'avant c'était euh, beaucoup plus. Euh, la PrEP aussi, qui est un moyen aussi euh, de réduction des risques euh, et qui permet aujourd'hui ben, de limiter les contaminations. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès, mais il reste beaucoup à faire. Et, euh, et au-delà de la recherche, c'est aussi la question de la prise en charge médicale. La question, par exemple, des personnes qui vieillissent avec le VIH, on s'aperçoit aujourd'hui que ben ça nécessite un suivi au long cours voilà il faut euh, c'est pas seulement un suivi deux fois par an pour la charge virale c'est bien plus que ça il faut euh, un, un, vraiment un suivi au long cours parce que on développe des comorbidités des pathologies associées euh, tout un processus qui fait que ben, les médicaments qu'on a gobés euh, depuis le début euh, des années 80 aujourd'hui on le paye sur nos corps et puis aussi euh, on sait à quel point euh... Dans beaucoup de pays, France et y compris, euh, finalement, le, le tabou du VIH il est tellement fort euh, que peu de femmes, finalement, euh, osent parler de leur séropositivité. Parce que euh, malheureusement, euh, certaines continuent à en avoir honte, alors qu'on n'arrête pas de dire non, on ne peut pas avoir honte euh, quand on est euh, séropositive. Et les femmes se sont aussi, par exemple, fait euh, voilà, jeter de leur foyer parce que euh, leur, leur mari ne euh, supportait pas qu'elles soient séropositives. Femmes oubliées Femmes assassinées Femmes oubliées Femmes assassinées Souvent on dit les femmes sont invisibilisées dans la lutte contre le VIH. Est-ce que pour toi ça a un lien avec le fait que les populations les plus exposées sont les HSH dans les pays occidentaux on va dire et que les femmes euh, elles exposées sont plutôt en Afrique subsaharienne euh, oui, je pense que, je pense que les, les, euh, les hommes gays ou, ou ont, ont beaucoup pris la, la parole aussi, mais aussi on sait pourquoi, hein, à quel point la communauté a été, euh, a été, a été touchée et, euh, et que ça aurait été plus difficile pour les femmes aussi, parce qu'en France notamment, euh, on a euh, notamment des femmes migrantes qui sont, qui sont aussi touchées euh, et elles, elles subissent en plus une double discrimination hein, euh, euh, basée sur leur origine et, et de fait elles sont aussi euh, extrêmement précarisées. Euh, en France, hein, on connaît de nombreuses femmes qui sont éloignées du soin parce qu'on ne leur accorde pas papier, parce qu'on les laisse... Euh, aussi à la rue. On a plus de, de femmes aujourd'hui qui sont, qui sont à la rue, des femmes vivant avec le VIH. Et, et, et pour se rendre visible, c'est juste impossible parce que c'est un tel tabou de, déjà de, de, de parler de la, du, du VIH et en plus de, de pouvoir parler de leur situation de précarité. Et, et elles affrontent tellement d'autres problèmes euh, que c'est aussi difficile pour elles de se rendre visible. Sans papier, est-ce qu'il y a des populations euh, chez les femmes qui sont plus exposées et plus discriminées Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les, euh, les travailleuses du sexe, par exemple, sont 35 fois plus élevées au risque de transmission VIH. Euh, les femmes trans aussi euh, 13%, euh, les femmes migrantes 4% et les usagères de drogue 2%. Donc effectivement là on est quand même dans des facteurs de risque qui sont euh, largement supérieurs à la population générale. Sans compter qu'en plus ce sont des populations qui sont stigmatisées bien évidemment et qui sont particulièrement discriminées. Donc ça n'aide pas et avec les lois comme on disait liberticides notamment sur les travailleuses et les travailleurs du sexe, c'est particulièrement compliqué, ça les met en danger et c'est aussi des facteurs de contamination forcément. Donc ça décuple les facteurs de vulnérabilité. Exactement. Exactement. La vulnérabilité et puis aussi la mise en danger parce que euh, les travailleuses du sexe bah, sont obligées parfois d'accepter des clients euh, euh, parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Et puis ça, la, la pénalisation les a vraiment mis en danger euh, de sécurité. On l'a vu hein, tout à l'heure, euh, le Stras en a vraiment bien parlé également euh, sur les mortes euh, ces deux dernières années. Euh, euh, qui ont, qui sont mortes sous les coups, effectivement, et c'est euh, extrêmement difficile, voilà. Et cette loi, il faut l'abroger parce que ça les met clairement en danger, voilà. Merci beaucoup euh, Coco, bonne lutte voilà. et merci. bonne manif, merci, merci beaucoup. À l'État, les flics et les chaud à l'État, les flics et les fachos. nous sommes folles. nous sommes féministe et radical et en colère.